Voici Blockly, présentation de l'espace Créer nouveau. Allons maintenant voir l'espace Créer nouveau pour découvrir ce qu'il vous offre. Alors, dans cet espace, il y a deux choses pour vous. Il y a... Premièrement, la possibilité de créer un nouveau projet. Alors, c'est le premier cercle en haut à gauche qui vous offre cette possibilité. Vous le sélectionnez, puis ensuite vous appuyez sur « Créer » en bas à droite. Alors, ça va vous donner une page de programmation qui est vierge et qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. Donc, vous allez avoir accès à toutes les options de tous les menus afin de faire votre programmation. Je reviens à l'espace « Créer nouveau ». La deuxième chose qui s'offre à vous, ce sont les programmes préenregistrés de Blockly. Alors, ce sont des programmes où euh, les blocs sont déjà en place pour vous faire vivre une expérience, pour vous faire découvrir aussi euh, un fondement de la programmation. Ces programmes-là, on va vous suggérer de les utiliser dans euh, le programme euh, d'apprentissage au codage avec Dash et Dot de Wonder Workshop. C'est le programme que je vous ai traduit et que vous aurez en PDF plus loin dans l'auto-formation. Donc, vous aurez parfois à aller observer des programmes pré-enregistrés avec les élèves pour tenter, tenter de comprendre pardon, ce qui se passe. Je vous en montre euh, peut-être un ou deux pour découvrir avec vous euh, ce qu'il y a. Alors, si je clique, disons, sur « Attention, Créer », alors, vous voyez ici euh, le programme qui est quand même euh, d'une bonne longueur là, euh, pour débuter. Alors, dans ce programme, on va amener les élèves à observer ce qui se passe euh, au niveau des lumières et au niveau des déplacements. Et ils vont observer, entre autres, qu'il y a une répétition dans le programme, ce qui va les amener plus loin au niveau de leur programmation. Je vais voir un autre programme préenregistré. Tiens, je vais aller avec euh, Zuki, programme beaucoup plus court où on utilise la boucle. Donc, c'est le, le bloc jaune là, qui en a en boîte deux autres. Alors, ici, les élèves vont découvrir l'utilité de la boucle et son fonctionnement. Alors, voilà ce qui fait le tour pour l'espace Créer nouveau.